Partie où, où euh, donc j'étais assez choqué par la disparition des ormeaux ici, c'était le seul arbre sur l'exploitation. Et euh, donc mes quelques essais de plantation à gauche et à droite, c'était des échecs. Quoi. Les, je protégeais mal les arbres ou ils gelait euh, mm -hmm. l'histoire des eucalyptus. Euh, et donc euh, quand j'ai su que euh, la chambre d'agriculture faisait un essai vers Limoux avec des arbres protégés dans les prairies, euh, ça m'intéressait je suis allé voir. Mais entre temps j'avais commencé à planter. Mais bon, c'était un système avec comme là les bandes là, les bandes derrière la maison, l'ursus à gauche, l'ursus à droite. C'était pas vraiment de l'agroforesterie, c'était des, des. Et donc là, mon projet d'agroforesterie a été lancé et débloqué par la DDA. Euh, à condi... La condition, c'était de planter au moins la moitié en surface à noyer. Parce que même les exigences à l'époque du Fonds forestier national pour la subvention étaient de l'ordre de quoi, 75 arbres à l'hectare. Donc euh, quand j'ai fait un tour avec ce directeur, il m'a dit tout ce qui est nord là, ça devrait venir. Parce qu'on a fait quelques trous, quand même, quelques profils. Et pour le reste, euh, parce que j avais, j avais, il voulait débloquer le projet pour au moins 10 hectares, il fallait 10 hectares. Et donc, euh, à peu près cinq ans noyés, et le reste, il a été très souple, en fait, il a dit, on va mettre ça en boisement d'accompagnement. Ce qui est normalement une petite mesure dans une grande plantation. Quand on met tout en résineux, le long des ruisseau, on met un boisement d'accompagnement. Ici, la moitié est boisement d'accompagnement. Donc là, ils m'ont proposé des, une densité de l'ordre de, de 5, 140 à Même un peu plus, cet endroit. Et avec, euh, avec le recul, c'est bien ou pas c'est densité ouais. moi, moi, au début, je le voyais autrement. Donc là, j'ai planté 11, 11 hectares exactement, pas 10, mais 11 en agroforesterie, sur les 20 hectares de prairie que j'avais à l'époque. J'aurais planté euh, sur 20 hectares, mais pas partout. Certaines zones où je sais que. Où, aussi, aussi il, y a, il y a quelques contraintes. Bon, moi, je, je tournais peu en tracteur, mais il y a des endroits où, quelques endroits où on a dû en enlever parce qu'il faut, faut pouvoir tourner. C'est des pentes ici, il faut savoir manœuvrer bas de la pente. Donc, j'aurais planté autant d'arbres, je pense, mais moins moins dense à certains endroits. Okay.